tout le monde, euh, tout d'abord un grand merci à toute l'équipe de m'avoir invité à, à ce festival. Euh, donc pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Audrey Salle et je suis depuis maintenant 3-4 ans Nouvelliste. Euh, donc j'écris des textes courts euh, dans des anthologies collectives publiées chez plusieurs éditeurs. Et aujourd'hui, euh, l'équipe de Nice Fiction m'a conviée euh, pour parler, euh, enfin, pour faire une rencontre avec Yannick Rampala, euh, donc qui n'est pas là pour le moment, euh, suite à des problèmes de connexion, mais euh, bon, ce ne serait pas un direct Nice euh, Fiction euh, s'il n'y avait pas des petits bugs euh, de temps en temps. Euh, donc pour l'instant, je vais commencer euh, toute seule. Euh, donc moi, je découvre. Euh, le festival cette année parce que j'ai malheureusement pas pu euh, venir euh, l'an dernier euh, et je suis ravie de participer pour cette euh, première édition. Euh, donc autour de la question, euh, la science-fiction est-elle un outil efficace pour penser les enjeux écologiques Donc alors euh, Yannick Rampala est plus spécialiste de science-fiction que moi euh, parce que mon domaine est plus le fantastique, mais les deux genres se rejoignent euh, beaucoup et j'ai eu l'occasion aussi d'écrire de, des textes euh, de science-fiction, euh, notamment un dans l'anthologie « Revenir de l'avenir » aux éditions Le Grimoire. Et euh, c'est autour euh, des nouvelles de cette anthologie, mais aussi euh, de nombreux autres euh, exemples puisés dans les romans et les nouvelles euh, de l'imaginaire et surtout de la science-fiction, euh, que je vais, euh, grâce auquel je vais pouvoir répondre à cette question. Donc, la science-fiction est-elle un outil efficace pour penser les enjeux écologiques euh, ben, Cette question pose deux problèmes. Euh, tout d'abord, la SF est-elle un outil pour penser les enjeux écologiques Et ensuite, euh, ben, est-ce que c'est un outil efficace euh, De façon assez évidente, la science-fiction est un outil dont se servent de nombreux auteurs pour penser les problèmes écologiques qui se posent ou se poseront, et euh, pour imaginer le monde de demain. Euh, et les récits à ce sujet sont, euh, comme vous le savez, sans doute loin d'être optimistes. Euh, surpopulation, surproduction de déchets, trous dans la couche de zone, et j'en passe, euh, les auteurs se plaisent à dessiner le tableau du monde futur, au regard euh, de catastrophes écologiques. Euh, et là, donc, je vais citer euh, Yannick Rumpala, euh, qui dit euh, « comme si euh, la science-fiction extrapolait les tendances inquiétantes qui semblent, qui semblent en cours euh, ». Donc ici, dans cette euh, rencontre, il ne sera pas question de jugement ni de moralisation, euh, je préfère le dire euh, tout de suite, euh, mais plutôt de lancer des pistes de réflexion. Parce que la science-fiction ne propose pas que des hypothèses cataclysmiques au sujet de, de l'écologie, elle offre aussi des solutions. Euh, C'est-à-dire comment survivre, comment habiter un environnement hostile, euh, que faire pour s'adapter, quoi ou qui adapter, par exemple. Euh, donc, comme je l'ai dit, je prendrai mes exemples principalement dans les romans et les nouvelles, euh, mais de science-fiction, mais bien sûr les autres arts euh, constituent de parfaits outils pour aborder la question écologique. C'est juste que j'ai qu'une heure pour la conférence, mais euh, on pourra très bien en discuter à la fin de la rencontre. Euh, à ce propos, euh, je posterai tous les liens et toutes les références que j'ai mentionnées euh, pendant cette rencontre sur le channel « information de mon stand Discord, sur le serveur Discord, et euh, bien sûr, vous pouvez poser euh, vos questions pendant, euh, pendant la rencontre, euh, j'essaierai d'y répondre au mieux. Euh, alors, contrairement à ce qu'a annoncé Sybille March Marchetto euh, lors de l'inauguration du festival, euh, j'ai préparé un plan pour, cette, euh, pour ce live, euh, je ne suis pas tout à fait prête à, à parler en... Euh, spontanément et en improvisation, donc euh, ben, la réflexion se construira autour de trois axes. Euh, tout d'abord, comme je les ai mentionnés, euh, les textes de science-fiction qui proposent euh, des hypothèses pessimistes quant à notre, euh, notre futur et euh, euh, ben, le futur écologique de la Terre. Euh, toutefois, dans un deuxième point, on verra qu'il y a euh, ce que Yannick Rumpala appelle des lignes de fuite écologiques, c'est-à-dire des solutions euh, que proposent les auteurs de science-fiction euh, pour penser ben, la Terre 2.0, si je veux reprendre l'expression euh, qui fait euh, le, le thème de ce festival. Et enfin, on reviendra sur la question, est-ce que la science-fiction est un outil efficace euh, pour penser ces enjeux écologiques Parce que bien sûr que c'est un outil, euh, les auteurs s'en emparent, mais euh, est-ce que, est que ça fonctionne aussi bien qu'on le voudrait euh, Bon, alors je commence avec, euh, avec le premier point sur euh, l'avenir euh, pessimiste que propose la science-fiction. Euh, donc si on en revient à une définition très basique du genre, euh, la science-fiction, c'est une extrapolation qui repose sur des hypothèses scientifiques. Donc, à partir de là, les auteurs de SF ont beaucoup spéculé sur la question des catastrophes écologiques, imaginant, euh, imaginant euh, ce qu'il pourrait se passer, pourquoi, quel danger ou comment faire face. Au point même, disait Yannick Rampala, voilà, je fais cette rencontre euh, à deux voix, toute seule, euh, au point même, donc, disait-il qu'une véritable catastrophe peut donner une impression de déjà-vu. Euh, donc on va parler actualité, là, euh, parce que par exemple, rien qu'en ce moment, euh, je vois fleurir des articles de presse titrés euh, « Ce roman a prédit l'épidémie de coronavirus », ou « ce roman a euh, deviné ce qui allait se passer, comment allait se passer la, la pandémie. Donc euh, on cite euh, beaucoup « Les yeux des ténèbres » de Dean Kunst, euh, dans lequel le virus Gorky ou Wuhan 400 selon les versions euh, a été capable de décimer l'humanité entière. Il euh, y a même une réédition de ce roman en ce moment euh, chez l'archipel euh, avec le bandeau, le roman qui a enflammé les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment en fait, un, un roman qui a... Est qui a fait polémique ou qui fait figure de prédiction de ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, on cite aussi « L'année du lion », qui est un polar apocalyptique de Deon Meyer, euh, dans lequel Storm et Nico, son fils, euh, sont les seuls survivants d'une épidémie qui a tué 90% de la population africaine. Donc, heureusement, on n'en est pas là aujourd'hui avec le, le coronavirus, mais euh, voilà, c'est les deux romans qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. Euh, info ou intox euh, là n'est pas la question euh, moi ce qui m'intéresse dans, dans ces articles c'est ce statut de prédiction qu'on prête à de nombreux romans euh, et qui est lié à leur écriture en fait parce que les, les auteurs euh, essaient de euh, je crois que Yannick Rumpala et bonjour bonsoir et désolé pour le petit retard j'ai entendu à peine le début de présentation D'accord, mais j'en étais au tout début de la, ah, merci, de la présentation, donc euh, pas de soucis, et ben, bah, enchantée, et merci d'avoir de, de euh, <rire> la, la, la rencontre. Euh, donc, oui, j'étais en train de, de parler de, euh, de deux livres qui faisaient parler d'eux en, en ce moment, euh, parce que leur. Euh, on dit que ce sont les romans qui ont prédit la, la, la pandémie de, de coronavirus qu'on vit actuellement. Donc, les yeux des ténèbres de, de Dean Koontz et l'année du lion euh, de Don Meyer. Et euh, je parlais du statut de prédiction en fait, qu'on prête à de nombreux romans de science-fiction parce qu'ils auraient prédit certaines catastrophes ou certaines situations qu'on vit euh, dans le présent. Euh, euh, donc, est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être Alors, un que j'ai utilisé récemment et que je trouve très, très fort, c'est le successeur de Pierre, de Jean-Michel Truong, euh, qui décrit également une grande peste dans... Donc, le roman est écrit en 1999. Euh, il décrit une grande peste dans ce qui est son futur. Et là où le roman est très fort, je ne connais pas les deux qui ont été cités à, mmh. à... à... à... à... Mais là où Jean-Michel Troulong est très fort, c'est qu'il a décrit le, le grand confinement qu'on a vécu euh, il, y a, il y a quelques semaines. Et en l'occurrence, lui, la version qu'il imaginait, c'était un, un confinement dans des espèces de containers qui étaient empilés dans des espèces de pyramides. Et le, le seul lien avec le monde qui subsistait pour les, les gens qui étaient enfermés, c'était par des formes de communication électronique. Et euh, oui. Donc, oui, voilà, très fort, très fort. Et Jean-Michel Truong imagine également une convention internationale qui a été pensée par un, un agrégat de, de think tanks, de responsables politiques, d'experts économiques, euh, qui s'appelle la convention zéro contact, qui est en fait également ce qu'on a vécu il y a, il y a quelques semaines. Donc si on ajoute cette convention zéro contact, et, euh, et j'ai oublié le nom de, de la version du confinement dans le roman, on a voilà, une, une espèce également d'anticipation de ce qu'on a vécu nous en en, en grandeur réelle, il y a, il y a quelques semaines. Et avec d'autres éléments qui étaient très forts dans le roman, euh, Jean-Michel Truong imagine qu'effectivement, euh, aussi, pour vivre, pour assurer une subsistance, euh, les personnes qui sont enfermées doivent en quelque sorte vendre leur force de travail sur euh, un équivalent de Amazon Mechanical Turk. En fait, on donne euh, voilà, des, des formes de compétences à la tâche et avec des formes de mise aux enchères de, des compétences de chacun. Donc, celui qui est, par exemple, très fort en traduction va vendre ses compétences de traduction avec des formes de penchants inversés. Et euh, voilà, il a réussi à mixer euh, dans un mélange assez euh, assez bluffant quand on le dit euh, Finalement, ce qu'on a vécu euh, il y a quelques semaines, euh, donc avec cette, euh, ce confinement et puis le, le seul lien qui nous restait avec le monde, qui était euh, voilà, le, le lien par Internet avec les amateurs numériques que nous étions devenus. Ah, D'accord, donc ouais, c'est même beaucoup plus proche en fait de de ce qu'on vit que euh, les deux exemples, parce que le, le virus est quand même différent, euh, c'est-à-dire que nous, ça ça de plus à une pneumonie, enfin ça va attaquer le système respiratoire, alors que euh, chez Dinko, c'est plus euh, euh, le, le cerveau que ça attaque. Euh, puis c'est c'est à, à la fois de l'anticipation euh, sur fond de surnaturel, donc euh, c'est euh, leur récit s'inspire effectivement d'hypothèses qu'on euh, qu pouvait avoir à l'époque, parce que ça a été publié pour la première fois dans les années 80, euh, mais pour imaginer ce que, ce que peut être le futur, mais sans que, euh, sans que la prédiction, si on veut appeler ça comme ça, soit, soit vraiment exacte. Donc forcément, leurs récits vont avoir des consonances prophétiques, mais la réalisation, ça reste une question de, de probabilité. Mm. Parce que le reproche qu'on peut faire à beaucoup de romans qui ont essayé d'imaginer des, des post apocalypse épidémiques, c'est qu'en fait, on se retrouve assez fréquemment dans des imaginaires de désolation, où les personnages sont condamnés à errer dans des mondes désolés, où en fait, il n'y a plus aucune institution. Euh, typiquement, enfin pour un que j'ai en, encore en tête assez facilement, c'est le monde enfin de Jean-Pierre Andrevon, où effectivement, c'est le prototype du héros solitaire, avec son cheval, qui va errer en essayant de retrouver des bruits de civilisation. Et là où je trouvais que Jean-Michel Trelon était un petit peu original, c'est qu'il euh, voilà, part d'une hypothèse que la, la société ne va pas s'effondrer, mais qu'en fait les institutions vont réussir à rebondir et à installer euh, voilà, ce que les philosophes appelleraient une forme de biopolitique ou de biopouvoir avec une forme de contrôle des populations, mais basée pour le coup sur des mesures euh, sanitaires. Et plus on avance dans le roman, plus on s'aperçoit qu'en fait qu il y a euh, une partie de la population qui a été enfermée, en fait une caste de favorisés qui, elle, vit dans des conditions. Euh, pour le coup, euh, largement plus libre et avec des formes de relâchement euh, dont ne bénéficie pas la, la majeure partie de la population. C'est pour ça que je trouve le roman de très fort sur voilà, ce que nous, euh, euh, philosophes, politistes, avons l'habitude de, de traiter en parlant de biopolitique, de pouvoir, puisque voilà, les, les questions de santé ne sont jamais que des questions de santé, ce sont des questions, pour le coup, et on l'a vu euh, très bien euh, dans l'épisode récent, ce sont euh, véritablement des questions de pouvoir, avec pour le coup des, voilà, des, des formes de mesures policières. Euh, qui, se, qui se part des attributs euh, voilà, des, des prescriptions de la famille sanitaire. Mais là, pour le coup, on a vu fonctionner en grand temps réel euh, voilà, comment un État euh, avec des, des tendances, euh, peut-être pas autoritaires, mais en tout cas euh, fortement directrices, euh, peut se mettre en place, euh, y compris avec les drones euh, voilà, et tout l'attirail technologique qu'on peut trouver. Euh, oui, c'est effectivement beaucoup plus intéressant parce qu'on va le voir peut-être plus, plus tard, mais euh, plutôt que de proposer juste un monde apocalyptique dans, le, dans lequel la civilisation s'arrête, euh, c'est en fait comment est-ce qu'on essaie de, bah, de, de, de réadapter euh, notre mode de vie euh, avec cette, euh, bah, cette nouvelle menace pandémique. Et puis là, plutôt visé euh, assez juste et euh, donner bah, apparemment quelques pistes de d'espérance en fait là-dessus. Euh, donc là on a parlé pandémie, euh, mais pour d'autres phénomènes euh, environnementaux, euh, ben, la science-fiction a aussi beaucoup accompagné, euh, et ce depuis longtemps, les problèmes d'aggravation environnementale. Euh, vous citiez dans, dans une de vos conférences le, le, le troupeau aveugle, si je me si je me rappelle bien. John Brunner, oui. Euh, de, de, de John Brunner. Euh, et euh, régulièrement, en fait, les, les récits de, de science-fiction décrivent une nature détruite par l'action humaine. Enfin, je vais peut-être vous laisser parler du, du troupeau aveugle. Bah, le troupeau aveugle est intéressant parce qu'en fait, c'est un roman qui se situe typiquement dans la période charnière des années 70, où on voit monter très fortement les préoccupations écologistes. Et de manière assez symptomatique, ces préoccupations écologistes, on les voit aussi fleurir dans euh, l'imaginaire. Alors... Pour le coup, John Brunner est assez marquant parce que le roman est publié en 72 et 72, c'est à la fois la date de la première grande conférence environnementale à, à Stockholm et c'est aussi la date de publication du fameux rapport du Club de Rome, Halte à la croissance. Donc on a une espèce de conjonction qui se fait à cette charnière des années 70. Mais en fait, il voilà, y a, a d'autres romans hein, typiques de l'époque. On peut penser à, à donner le film Soleil vert de voilà, Make Room, Make Room de Harry Harrison. Mm -hmm. voilà. euh, alors, euh, pour, pour le coup, ces romans-là sont intéressants, et euh, c'est un peu ce que j'ai fait dans mon travail, hein, c'est repérer ce qui est problématisé à chaque époque. Mmh. Et euh, typiquement, ce qui était fortement problématisé à cette époque-là, c'était la, la question de la population, euh, de la surpopulation. C'est une thématique qui a un peu disparu euh, depuis, euh, et aujourd'hui, ça c'est une... intéressant de comparer, aujourd'hui on est sur d'autres thématiques, on est sur le changement climatique, et la pour le coup, aujourd'hui, je... C'est revenu en m'entendant de nouveau Ah, parfait Donc, euh, bah, du coup, je ne sais plus trop où on en était. On, on parlait des puissances de calcul, des intelligences artificielles, et ça mmh. supposerait qu'elles soient colossales et qu'elles puissent modéliser l'ensemble des comportements humains et à fortiori collectifs, ce qui est quand même une hypothèse euh, très, très audacieuse, hein, sachant que les collectivités humaines, mmh. par euh, définition, euh, sont euh, ouvertes à une part euh, d'aléatoire. Donc, que, comment est-ce que... Euh, à nouveau, je, je n'ai pas lu la nouvelle, hein. mais comment est-ce que la nouvelle intègre la part d'aléa qui peut exister euh, dans euh, la composition euh, de forces humaines euh, collectives. Euh, ou, ou alors, il y a une autre manière de faire, euh, qui est celle euh, d'un autre roman qu'on aurait pu citer, qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui s'appelle « Carnivale euh, » d'Elisabeth Berre, où ce sont euh, les intelligences artificielles qui orientent les comportements humains de façon à réduire les euh, inconvénients écologiques. Donc là, au moins, elles sont sûres, en les orientant à l'avance, que euh, ces comportements humains correspondront euh, à la capacité de charge ou aux prescriptions écologiques qui auront été euh, définies. Et en l'occurrence, dans le roman d'Elisabeth Baird, elles le font même de manière, euh, là, pour le coup, très autoritaire avec... Euh, il y a régulièrement des épisodes qu'elle appelle euh, assessment, qui sont en fait des euh, corrections de la variable démographique. Quand il y a trop de population sur la Terre, on élimine, ou en tout cas les IA, font le choix d'éliminer une partie de la population pour revenir dans des capacités de charge supportables à l'échelle planétaire. Mmh, D'accord, tandis que dans, dans cette nouvelle, en fait, on parle plus du principe que euh, le, le, le retour dans le temps est possible et la société ressemble presque à, à un programme informatique euh, entre les mains de, de cette intelligence artificielle. Donc, il voilà, y a presque des, des, des comportements pré euh, enfin pré-programmé et euh, euh, disons qu'on relance la réalité comme, comme si c'était un programme informatique en réglant les, les ce qui n'a pas fonctionné. Je ah bon. euh, disais si les, les paramètres. Oui, voilà, on revoit les paramètres de la réalité. Voilà, donc, c'est plus, euh, euh, plus quelque chose autour euh, voilà, de, du voyage dans le temps et... Euh, euh, est-ce que les est que les humains s'en souviennent ou, ou pas est-ce que euh, comment réagirait en fait le, le personnage principal euh, se rend compte de ses retours dans le dans le temps et euh, on assiste en fait à ces réactions ou bribes de souvenirs qu'elle euh, qu'elle euh, qu récupère de, de ses anciennes vies entre guillemets et euh, la nouvelle repose beaucoup sur la question euh, si vous avez le le pouvoir de revenir en arrière et de tout recommencer, est-ce que vous le feriez Et dans quelles conditions en fait voilà, on, parle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça, on en revient à, à la question humaine. Euh, et notamment dans cette nouvelle, il euh, y a un des, des futurs alternatifs que propose l'IA qui est assez intéressant, et dans lequel euh, y a, euh, on voit une société... Euh, qui fonctionne en... sans technologie, en fait. Euh, c'est-à-dire que si la technologie n'est pas la solution adaptée pour euh, bah, pour penser ou pour régler les, les problèmes écologiques qui se posent, on essaie le cas inverse, c'est-à-dire euh, bah, vivre dans un monde... Euh... Donc là, il propose une organisation en communauté rurale et autonome, et c'est cette organisation qui prime. Euh, et la, la narratrice rejoint l'une d'elles, en fait. Euh, et la, la technologie disparaît au profit de, du tout naturel. D'accord. C'est une des options que j'ai appelé l'abstention technologique dans ce oui, que essayé voilà. de définir dans, dans les ouvrages. Effectivement, euh, et qu'on trouve sous différentes versions chez Michel Jury, par exemple, dans les écumeurs du silence ou dans la vague montante de Marion Dino Bradley. Voilà, C'est une euh, trajectoire qu'on trouve euh, dire, assez fréquemment, en tout cas dans, dans, euh, voilà, dans certaines... Euh, sur la manière de gérer la contrainte écologique. Mmh. Euh, et donc là, on, on voit que euh, mais, euh, les auteurs testent une manière, enfin, essaient de penser à comment on adapte son habitat en fonction de, euh, de la situation écologique. Et d'autres pensent qu'en fait, c'est pas l'environnement qu'il faut changer, mais plutôt l'être humain et donc euh, propose des récits dans lesquels euh, les scientifiques euh, parviennent à accélérer les mutations naturelles, pour le dire euh, grossièrement. Euh, par exemple, dans euh, un éclat de givre d'Estelle où on a trouvé un moyen, via une drogue, euh, d'augmenter la résistance à la chaleur euh, et à la sécheresse, pour permettre de vivre dans, dans un monde où euh, l'eau a quasiment disparu et où il fait une chaleur euh, infernale. Euh, C'est aussi le cas dans Demain les chiens de CIMAC, où les humains se font tous euh, changer en drômeurs, c'est-à-dire les habitants de Jupiter, pour pouvoir supporter le climat hostile de cette planète et donc décharger un petit peu la Terre de sa surpopulation, et surtout parce que, euh, pour le dire un peu familièrement, c'est trop génial d'être un drômeur. C'est-à-dire que le, le scientifique en charge du projet explique que euh, quand on est un, donc un, un habitant de Jupiter, un drômeur, euh, on accède à la pleine maîtrise de ses facultés, tant psychiques que physiques, et on se sent en parfaite harmonie avec euh, l'environnement. Donc, euh, bah, ça, c'est des, des, des tentatives pour adapter non pas l'environnement, mais euh, l'être humain euh, à un, un environnement qui devient de plus en plus hostile. Alors, ces deux hypothèses-là étaient en compétition dans un autre roman qui s'appelle « Ciel brûlant de minuit » de Robert Silverberg. Pour le coup, mmh. le, le roman décrit euh, l'espèce voilà, d'affrontement, de, de compétition entre euh, « est-ce qu'on modifie ou est-ce qu'on s'adapte à l'environnement ?» Ou est-ce qu'on modifie les humains pour qu'ils s'adaptent effectivement à l'environnement qui serait euh, déclaré. Par aussi, euh, j'allais dire, malheureusement ou curieusement, en fait, euh, ces hypothèses-là sont explorées pour, pour de vrai, j'allais dire, euh, par le courant transhumaniste. Euh, il y a des transhumanistes euh, euh, qui ont effectivement écrit, enfin, ou qui essayent de pousser cette hypothèse de, euh, avec toutes les... Alors, il y a transhumanistes, hein. voilà, en considérant qu'après tout, c'est pas à la planète de pâtir des, des humains, de s'adapter pour euh, corriger la situation. Et effectivement, ces transhumanistes-là proposent bah, ce qui a été dit, euh, donc d'adapter le patrimoine génétique pour euh, encaisser la chaleur de la pollution. Euh, ils proposent aussi de euh, manipuler les génétiques et les humains pour, euh, comme les chats, voir par exemple la nuit, euh, voilà, puisque si les humains pouvaient voir la nuit, euh, on réduirait d'autant les besoins de et de, de, de consommation euh, d'électricité, par exemple. Donc, ils envisagent toute une série de, de mutations génétiques ou d'adaptations génétiques, ces transhumanistes, pour effectivement intégrer 1 euh, sur de chaque euh, euh, avec toute la variété des, des options envisageables dès qu'on manipule le génome. Et là, pour le coup, des, voilà, voilà, ce sont des personnes qui euh, y croient pour de Ce C'est pas l'imaginaire. C'est des options qu'ils promeuvent euh, avec l'idée de, de faire avancer un peu plus l'agenda Oui, du coup, là, on, on est vraiment à la frontière entre euh, la, disons, la, la fiction et la réalité. C'est un peu euh, comme les, les hypothèses qu'avait qu proposées euh, Asimov dans tous ses récits sur euh, les robots, euh, euh, par exemple dans le recueil « euh, le, le robot qui, qui rêve » euh, et où en fait, les, ce qu'il appelle les lois de la robotique, en fait, dans, son monde, euh, dans son monde futuriste, sont effectivement utilisées pour penser euh, les intelligences artificielles et même avant ça, enfin les... Euh, les robots qu'on est actuellement en train de construire, euh, ces lois qui en fait vont limiter les les abus ou les dangers que peuvent euh, euh, que peuvent apporter euh, l'utilisation de, de la robotique. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand on a euh, quand on a comme ça la réalité qui s'inspire de la fiction et qui puise en fait dans, dans toutes ces options que que les auteurs ont imaginées pour euh, pour effectivement créer euh, ce qui sera bah, la technologie de demain, le monde de demain. Il euh, y a aussi des exemples où, plutôt que de modifier le génome humain, euh, on en revient à la technologie et à la numérisation des consciences. Euh, C'était une nouvelle de Pierre Gévard, cette fois-ci, AME, enfin, A-M-E, pour euh, « Après-mort électronique ». Donc, c'est aussi dans le recueil « Revenir de l'avenir euh, ». Et dans cette histoire, il... Euh, il décrit une société où il est possible d'informatiser sa conscience euh, et de l'intégrer à sa tombe, en fait, à, à sa mort, donc le programme après-mort électronique, âme, euh, afin de continuer d'exister même, même après le, le décès euh, du physique, en fait. Euh, et toute la question que pose cette nouvelle, c'est le statut de ces âmes, en fait. Est-ce que... Elles sont toujours considérées comme des êtres humains ou comme des programmes. Est-ce qu'elles ont des droits Est-ce qu'elles ont des devoirs euh, Et donc, on suit l'après-mort d'un écrivain qui, par exemple, n'a plus du tout de droit sur sa fortune parce que sa famille a hérité de sa fortune après sa mort. Donc, euh, voilà, comme ça, une, une société qui est repensée euh, au regard de, des, des technologies qui, qui permettent d'être immortelles, mais en fait, non, puisqu'il y a toujours les les anciennes lois sur l'héritage. Oui, euh, très intéressant, oui. Euh, ensuite, euh, oui, euh, j'en étais aussi à, ce, à cet exemple que, euh, euh, qui est euh, 7 secondes pour devenir un aigle de l'écrivain Thomas Day. Euh, dont vous avez euh, fait la, la postface, euh, ouais. euh, voilà. euh, et, qui, et, et qui part du, du principe en fait, qu'on euh, a quand même toujours euh, notre planète euh, notre nature et euh, qu'il vaudrait mieux penser à la sauver plutôt que de songer à ce qu'on fera quand on ne l'aura plus c'est à dire quand euh, euh, ben, les catastrophes écologiques auront eu raison soit des, des êtres humains soit de la de la planète et qu'on ne pourra peut-être plus y habiter. En fait. Donc euh, avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire C'est une très bonne question et c'est tout l'enjeu de la situation actuelle dans laquelle on est. Qu'est-ce euh, voilà, qu qu'on peut faire euh, euh, C'est une question qui est de plus compliquée. Euh, sociétés sont faites d'intérêts différents et de préférences euh, Enfin, individuelle et collectif différente, et la question c'est comment est-ce qu'on arbitre ses préférences et ses intérêts, mmh. sachant que certains intérêts sont euh, beaucoup plus puissants que d'autres, euh, et ont sans doute très fortement envie de, enfin, de continuer à faire prévaloir le système euh, dont il bénéficient euh, actuellement. Mmh. Oui, voilà, donc euh, différents, euh, euh, différents enjeux, c'est-à-dire est-ce qu'on euh, est -ce qu fait prévaloir le système et dans, dans l'optique qu'un jour on pourra coloniser d'autres euh, planètes, comme c'était le cas dans beaucoup de romans de science-fiction, ou si maintenant les, euh, les romans proposent de plus en plus en fait, des, des solutions pour euh, bah, continuer à vivre sur, euh, sur notre planète. Euh, donc c'était le cas dans le recueil « 7 secondes pour devenir un aigle euh, ». C'est aussi le cas dans la trilogie du gardien de David Classe, euh, dont le premier tome « Mue, le feu sacré de la terre », euh, explique qu'il existe un point dans le temps, un point à partir duquel toute espérance écologique s'effondre et que quand ce point de non-retour est atteint, la planète est définitivement perdue. Et euh, tout l'enjeu du roman, c'est euh, justement, mais comme on, ce qu'on est en train de faire euh, actuellement, c'est ne pas atteindre ce point de non-retour et euh, qu'est-ce qu'on qu qu propose en fait pour, euh, euh, pour éviter à tout prix... Euh, euh, de l'atteindre, donc les, les, les nouvelles technologies qui, qui apparaissent, l'énergie euh, naturelle, que ce soit éolienne ou solaire, et euh, dont ce comment va, va s'emparer, en fait. Je ne l'ai pas lu non plus. D'accord. Mais le, le principe, c'était justement qu'on euh, <rire> qu prenne des exemples différents euh, pour, euh, pour animer la, la discussion. Euh, oui, je, je, je vais juste rebondir sur un autre exemple et puis j'en éventuellement. Mmh. Oui. Oui, je, je laisse continuer, je laisse continuer. Ah d'accord, très bien. Euh, non, parce que j'arrivais au bout de, de mes exemples d'espérance euh, écologique et euh, j'en arrivais en fait à la question... Euh, euh, la science-fiction est-elle un... Parce qu'on a montré que c'était un outil, et maintenant, est-ce que c'est -ce est un outil efficace euh, pour, euh, pour penser les enjeux écologiques Donc peut-être que si vous avez un autre exemple euh, autour des, des espérances écologiques... Euh... Oui, parce qu'en fait, j'avais essayé de modéliser un petit peu, de typologiser la, la variété des espérances envisageables, et j'en ai repéré six en croisant les variables techniques, économiques, politiques. Euh, que je peux passer rapidement en revue. Hein. Donc, une qu'on a déjà citée, qui est l'abstention technologique. Pour le coup, ce sont des sociétés qui, de manière plus ou moins démocratique, font le choix bah, d'arrêter le développement technologique Donc, pour laisser à la planète le temps de se reposer. C'est chez Michel Jury, par exemple, dans les étudiants du silence, en version autoritaire. La version plus démocratique, c'est dans la vague en de Le deuxième type que j'avais repéré, Deuxième modèle, en quelque sorte, c'est ce que j'avais appelé la frugalité autogérée, euh, qui est un modèle qu'on trouve le, notamment dans les dépossédés, d'Ursula Le Guin, euh, qui décrit une société qui est sur une planète euh, plutôt désertique et qui, donc pour le coup, doit, euh, comme diraient les économistes, euh, voilà, mettre en place une forme d'allocation des ressources, euh, et pour le coup, des ressources rares, et qui le fait avec un, un modèle de questionnaire, euh, beaucoup très démocratique, qui refuse l'idée de propriété euh, euh, et à un niveau très... très... Le troisième type que j'avais repéré, c'est ce que j'avais appelé la sécession arcadienne euh, qu'on trouve dans un roman euh, qui s'appelle Ecotopia Ernest Kallenbach euh, qui pour le coup est le prototype hein, du, euh, du récit utopique avec euh, en l'occurrence un journaliste qui part explorer trois états américains qui ont fait sécession euh, qui ont décidé de sortir du euh, donc, le roman est daté, euh, en, enfin, il est assez marqué par son époque. Hein, il est sorti en 75, il a été publié en 75. On y retrouve euh, de manière assez marquée hein, les, les thématiques hippies, euh, un peu baba cool de, de l'époque. Mais il est très intéressant dans les fulgurances euh, qu'on y trouve. Hein, on y trouve des espèces de préfiguration du vélo en libre-service, ou de la téléconférence, ou du recyclage euh, euh, du, du plastique à partir de, de mieux matériaux. Voilà, et avec à nouveau un, un principe plutôt euh, autogestionnaire euh, et des valeurs plutôt euh, anarchisantes, si on essaie de les qualifier. On a déjà euh, cité, c'est celui de Yen M. Banks, euh, l'abondance automatisée. Alors là, pour le coup, c'est la version high-tech. Euh, c'est une manière de gérer la contrainte écologique, euh, mais pour le coup, en manipulant la matière et en manipulant l'énergie puisque la culture, la grande civilisation décrite par Yen Banks, a la capacité technique euh, de manipuler la matière et l'énergie. Donc il n'y a pour le plus de problème de gestion de ressources rares, puisqu'on a autant d'énergie qu'on veut et autant de matière qu'on veut. Et là où malgré tout, euh, la culture est très intéressante, c'est qu'elle voilà, pourrait récupérer assez facilement, euh, démanteler les planètes et, et gérer la ressource la assez, assez facilement. Par exemple, pour construire des orbitales, au lieu d'aller chercher les ressources sur les planètes, en fait, la culture récupère euh, bah, tout ce qui traîne dans l'espace, astéroïdes, voilà, un petit peu les recus qu'on euh, peut estimer qu'ils n'ont pas d'utilité, pour construire ces gigantesques stations. Euh. Le que j'avais repéré dans cette typologie, c'est ce que j'avais appelé le conservationnisme autoritaire. On en a déjà un petit peu parlé avec Elisabeth Baer. Euh, il y a une version high-tech du conservationnisme autoritaire, c'est-à-dire on encadre euh, la contrainte écologique dans des mesures euh, autoritaires. Donc pour le coup, il n'y a pas à discuter, euh, il n'y a pas de démocratie. Et les populations subissent euh, voilà, les prescriptions écologiques. Donc, une version high-tech qu'on trouve chez Elisabeth Baer. Donc ce sont des intelligences artificielles qui vont gérer euh, les contraintes écologiques, énergétiques, et y compris en termes de population. Et puis, on trouve une autre version, euh, dans une série de romans de Trace, qui s'appelle « La cité de perles », et là, pour le coup, euh, la contrainte écologique, elle est gérée par une espèce d'extraterrestre de, immortel, qui, en quelque sorte, a pris, euh, dans une espèce de rédemption personnelle, hein. euh, cet extraterrestre immortel a pris sous sa protection euh, une planète, et y compris en rasant euh, une autre espèce extraterrestre qui avait voulu coloniser cette planète. Donc là, les, voilà, les, les populations sont tolérées. Euh, Jusqu'à temps qu'elle respecte les contraintes écologiques de la planète. Donc, une petite colonie humaine a pu s'implanter, mais avec l'obligation de gérer euh, voilà, sa population et la contrainte écologique. Et si ce n'est pas le cas, euh, euh, les sont en question et, euh, toute entité qui ne respecterait pas les, les prescriptions. Puis, le dernier modèle que j'ai euh, opéré, euh, c'est ce que j'ai appelé la spiritualité naturelle, euh, qu'on trouve classiquement chez. Euh, dans Avatar, hein, de Cameron, mm. enfin, on voulait donner une espèce de transposition, ce sont un peu les idées de Pierre Rabhi, euh, qu'on trouve transposées dans l'imaginaire, donc avec une espèce de, de critique très forte de la modernité, une espèce de spiritualité qui est censée envelopper euh, toutes les entités naturelles, et y compris jusque dans des formes de connexion hein, entre les, les espèces de, euh, voilà, de, de chevaux volants, ou de dragons volants auxquels les, les navires se connectent avec leurs tresses. Euh, voilà. Pour le coup, là, voilà, là, l'environnement le, le, est presque déifié. Ouais, c'est une espèce de, de, de panthéisme qui est incarné dans, dans l'environnement. Euh, en fait, James Cameron n'est pas tellement innovant. Hein. En fait, on trouvait l'idée déjà chez à nouveau, Ursula de dans euh, le nom du monde des forêts où Il y a cette espèce de même idée euh, voilà, d'humain qui tente de coloniser la planète, euh, qui est déjà en fait euh, peuplé d'une espèce. Euh, en l'occurrence, c'est une espèce de singe vert euh, enfin, L'espèce espèce de singe avec des poils verts, qui a un rapport entre l'environnement et, en l'occurrence, la forêt, qui est également assez particulier, presque, presque intrinsèque, presque personnel, dans de naturelle. D'où six types, voilà, types qu'on peut trouver si on croise les aspects politiques, économiques, la la techniques. Mmh. Ben c'était très intéressant le, le dernier type parce qu'en fait on se rapprochait presque de l'abondance euh, automatisée c'est à dire que euh, à la place de l'intelligence artificielle euh, donc qui régit euh, enfin une intelligence robotique qui va régir euh, le, le monde c'est une, euh, une déité euh, naturelle mais au final on a toujours quand même ce statut euh, d'être euh, divin qui euh, qui domine en fait le, la terre et euh, euh, toute forme de vie dessus. Alors, pour, pour, pour faire le lien avec ce qu'on disait euh, auparavant, effectivement, une des grandes questions euh, qui est derrière la, la problématique écologique, c'est la question de la gestion de ressources rares et de ressources en voie de raréfaction. Et euh, ce qu'on disait auparavant, c'est que comment euh, quel type d'institution on installe pour gérer euh, ces ressources qui se, qui se raréfient une manière assez intéressante, enfin, ce qu'on disait auparavant, c'est que la fiction imagine des espèces d'entités qui nous aideraient presque magiquement à gérer ces ressources en à la réfraction. Donc c'est soit effectivement là, une vérité. presque, euh, presque comme si l'humain, en fait, n'était pas capable ou avait, avait prouvé son incapacité à à gérer les ressources. Donc C'est quand même assez pessimiste le regard que porte ces, ces fictions-là. Euh, sur... En tout cas, n'avait pas encore atteint un stade qui lui permette de, mmh. voilà, de gérer de manière harmonieuse les ressources dont il est censé euh, être dépendant ou euh, tributaire. Mais oui, c'est une hypothèse à certains écarts pessimiste. Ça veut dire que l'humain lui-même n'est pas capable d'être raisonnable et qu'il faut une forme de deus ex machina pour qu'il puisse devenir raisonnable et intégrer euh, la contra-écologique. Mmh. Voilà, donc moi euh, ouais, effectivement, je n'ai pas, euh, pas encore d'exemple en tête forcément d'exemple de, de, d'espérance écologique ou de, de monde où ce serait les humains qui géreraient. Euh, on, on en appelle énormément en fait à la technologie, aux intelligences artificielles sans ouais, que il y a les humains a... et... De fait, il y en a très très peu. Hein. Moi, J'ai eu beaucoup de mal, enfin beaucoup de mal, en tout cas, il m'a fallu faire un certain effort avant d'en trouver, puisqu'effectivement, les les schémas assez faciles et majoritaires sont des schémas apocalyptiques euh, qui permettent de faire des récits assez prenants, assez fascinants mais voilà, le, le fait de mettre sous forme fictionnelle des, des formes d'espérance écologique euh, est encore assez rare euh, on, on commence à en trouver, il y a, il y a un courant qui s'appelle le solar punk euh, qui essaye de, de théoriser et de mettre en place ce type d'idées. mais pour l'instant c'est un courant qui est assez programmatique et il y a peu d'auteurs pour l'instant qui ont fait fonctionner de manière fictionnelle euh, hypothèses du, du solarpunk oui, voilà donc un, un terrain à explorer Là, Et donc on revient on peut revenir sur les dix dernières minutes sur la l'entièreté de la question puisque la, la question euh, qu'on se posait au début c'était la science fiction est-elle un outil efficace pour penser les enjeux euh, écologiques avec ce ce qualificatif d'efficace. Euh, et pour ma part, je reste assez nuancée parce que euh, ben, ça reste quand même des hypothèses fictives véhiculées dans, dans des livres. Et en fait, qui est-ce qui va lire ces livres Est-ce que euh, ça va être la, la population en entier, notamment ceux qui ont le pouvoir de changer les choses Ou au contraire, est-ce que ce sont ceux qui sont déjà convaincus qui vont lire ces textes Et donc, euh, ben, ce n'est pas le même niveau d'efficacité, en fait. On peut se poser. Euh, alors, euh, sachant que de surcroît, dire ça, c'est faire l'hypothèse que la fiction aurait une fonction d'alerte, ou essentiellement une fonction d'alerte. Et ce que j'ai essayé de montrer dans, dans mon livre, c'est qu'en fait, la fiction peut avoir d'autres fonctions, et pas seulement une fonction d'alerte et d'alarme. Et euh, parmi ces autres fonctions qui peuvent être beaucoup plus ambiguës, bah, il peut y avoir une fonction d'habituation. C'est-à-dire qu'à force de voir euh, de l'apocalypse et du post-apocalyptique dans la fiction, on peut être habitué, et en quelque sorte se dire « bah oui, euh, la situation n'est pas si grave que ça » puisque la fiction nous montre bien pire, voilà, et on a encore beaucoup de marge avant d'arriver à ces situations potentiellement euh, apocalyptiques. Donc voilà, il y a une part d'ambiguïté dans la fiction qui peut être une fonction d'habituation voire de réassurance, en se disant « bah voilà, c'est pas trop grave euh, ». Une, je... peux... oui. une, une autre ah, fonction je... de la fiction je... qui peut être potentiellement ambiguë, c'est la fonction de catharsis. C'est-à-dire qu'on lâche mm. la pulsion euh, ou l'anxiété dans la fiction, euh, voilà, et en se disant, bah, voilà, j'ai mis en scène euh, mon anxiété, et après je passe à autre chose euh, en me libérant de cette pulsion euh, ou de, me, de mon inquiétude. Mmh. J'avais vu aussi euh, plusieurs fois que plus qu'un outil aussi de, de réflexion, donc il va présenter des, des hypothèses sur euh, ce que pourrait être le, la Terre 2.0. Euh, la SF est beaucoup aussi utilisée euh, comme euh, outil de sensibilisation. Euh, C'est-à-dire qu'on va imaginer ce que pourrait être le futur et c'est souvent en fait assez alarmiste euh, notamment peut-être pour, euh, pour sensibiliser les, les lecteurs à ce que pourrait devenir euh, le monde selon les choix qu'on qu ferait. C'est ce que fait beaucoup la romancière Aurélie Wellenstein euh, par exemple à travers son roman Mère morte euh, qui raconte, enfin qui parle d'un univers, enfin de notre terre euh, dans un futur très lointain, dans lequel les mers et les océans auraient disparu, euh, l'eau s'est complètement évaporée et euh, toute forme de vie euh, sous-marine a... est morte. Et euh, donc c'est là où le, la science-fiction euh, fait la jonction avec le fantastique, puisque les fantômes de ces créatures sous-marines euh, habitent en fait les, les anciennes mers et, euh, et deviennent des spectres avides de vengeance. Euh, qui vont arracher les, les âmes des êtres humains et la dévorer et il y a des, des, des équipages de, de marins exorcistes en fait qui euh, vont protéger l'humanité euh, contre ces fantômes euh, qui pourraient les détruire et donc il euh, y a, voilà, y a, y a ce, en même temps euh, euh, un, enfin, cet objectif de sensibilisation parce que euh, bah, c'est le, le devenir qu'on pourrait imaginer pour les mers et les océans enfin à la fois écologique et puis au niveau de la, de la faune aussi sous-marine mmh. je ne sais pas si c'était très clair oui tout à fait il y a effectivement certains auteurs qui choisissent le registre de la fiction pour sensibiliser, mmh. essayer de faire passer un certain nombre d'idées mais, mais pas forcément hein. euh, il y a des auteurs qui ont pu avoir ce type d'effet mais sans avoir l'objectif de sensibilisation si on relie par exemple Ballard on trouve chez Ballard euh, voilà, des, des formes d'anticipation du réchauffement climatique. Sauf que Ballard, quand il a écrit, n'avait pas un objectif de, de sensibilisation. Mais on peut le relire a posteriori comme, euh, voilà, comme une forme de climate fiction pour reprendre un terme qui, qui circule actuellement. Mmh. C est c est peut c'est pour ça que je dis que ça, ça émerge en ce moment, parce que j'ai, euh, enfin, si je ne me trompe pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un, un des objectifs, pas le seul bien sûr, mais un, de, un des objectifs de la romancière, puisqu'elle est très attachée euh, à la cause de la défense euh, animale, c'est ce qu'on voit notamment dans, dans son roman « Blé noir euh, » qu'on retrouve enfin, qu on, qu on trouve aussi dans, dans Mère Morte, euh, mais aussi attachée au, aux enjeux écologiques et aux, aux catastrophes qui peuvent éventuellement nous, nous attendre. En fait. euh, J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce fond voilà, de volonté de sensibilisation euh, à travers ces hommes. Peut-être que c'est nouveau, je, je ne sais pas si ça se trouvait déjà avant euh, dans d'autres <rire> exemples. Bah, d'autres auteurs qui ont une sensibilité écologique essayent de le faire. Je pense par exemple à Paolo Bacigalupi, avec La fille Automate, ou avec d'autres œuvres comme Mother ou où, où lui, pour le coup, il est très sensibilisé à ces questions-là et il essaye de le retraduire dans, dans ses fictions. Donc, il y, y a effectivement un certain nombre d'auteurs. Après, euh, c'est extrêmement difficile de faire une œuvre à la fois, euh, je dire militante ou engagée, et quelque chose qui tienne la route fictionnellement. Enfin, souvent, les auteurs... Euh, bah, à trop vouloir en faire du point de vue militant et, et dans la sensibilisation, il faut, faut quelque chose qui est un peu, voilà, avec les gros sabots et qui n'est euh, pas forcément euh, toujours très intéressant du point de vue euh, fictionnel. Oui, après, effectivement, il faut, euh, faut quand même que l'histoire prime sur. Là, euh, mm -hmm. La fiction n'est pas qu'un cadre, sinon c'est un travail de prospective, et il faut arriver à combiner les ressorts euh, dramatiques avec effectivement. Euh, des aspects que la personne essaie de problématiser. Mais ça dit, c'est le propre de toute fiction. Dans toute fiction, il y a une forme d'inconscient, de reproduction de l'inconscient de l'époque. Inconscient politique, inconscient économique ou inconscient social. Donc, c'est assez logique qu'un auteur ou une autrice soit imprégné des préoccupations de l'époque et essaye de, là aussi avec plus ou moins de les, de les intégrer. Oui, mais... Euh, bah, du coup, pour, euh, euh, On vient de recevoir une, une question, je ne sais pas si, si vous avez vu. Donc, sans, La question c'est, sans parler de fonction d'alerte, que pensez-vous de la fonction de contextualisation Ou le fait d'appréhender la SF écofictionnelle fictionnelle en termes d'affect euh, Le fait que des questions environnementales soient remises dans un contexte beaucoup plus proche des individus que de simples articles de presse par exemple ah oui, donc c'est le. Si j'ai bien compris la question, euh, c'est vraiment est-ce que euh, passer par une histoire, euh, il y a peut-être plus peut de, de, de chances chance que le lectorat s'identifie notamment émotionnellement que dans un article de presse ou un article scientifique qui va présenter les faits euh, sans qu'il y ait. Euh, enfin, les faits, rien que les faits. En fait, c'est si je comprends bien la question. Je dirais oui, dans le sens où, pour le coup, le propre de la fiction, c'est de mettre des hypothèses dans des décors et avec des personnages. Donc là, oui, pour le coup, on peut supposer que la fiction aura une force d'impact supérieure à un simple article de presse ou un travail de prospective. Parce que là, pour le coup, grâce à la fiction, on voit des personnages se débattre avec des difficultés du type le réchauffement climatique, pollution, etc. Alors, je dirais que c'est vrai en, en littérature, mais c'est encore plus vrai pour les euh, médias ou les supports qui utilisent l'image, euh, je pense au cinéma, aux séries, euh, aux jeux vidéo, où là pour le coup, le, ce que la, la personne posée comme question, voilà, les, les affects sont euh, transmis de manière encore plus forte, voilà, parce qu'il y a l'impact de l'image, qui met pour le coup en scène quasiment directement ces, ces aspects-là. Mmh. Oui, puis il y a la, la possibilité en fait, de voir des, des personnages qui, qui nous ressemblent ou qui peuvent oui, oui. Dont les, les, les, les affects peuvent nous ressembler et donc euh, c'est il y, y a cette possibilité d'identification de ces problèmes peuvent devenir euh, les miens mais ça c'est la le, le, la grande thématique de euh, pour la résumer tout passe mieux avec des histoires et qui existent depuis euh, depuis l'Antiquité ou depuis les fables de La Fontaine, vous savez cette, cette fable qui, euh, qui présente euh, la, la, la catastrophe politique qui est en train de vivre la société, le doyen essaie de, de prévenir tout le monde d'abord par un discours rhétorique bien construit en exposant uniquement les faits, euh, ça ne fonctionne pas, la population ne l'écoute pas et du coup il reprend le même discours mais avec un, un mythe, une histoire inventée et là d'un coup tout le monde l'écoute et euh, oui, donc forcément l'histoire euh, va mettre, euh, son but c'est de faire écho à ce qu'on qu ressent, euh, euh, même les, les auteurs peuvent se servir de, euh, de la fiction en fait pour, euh, pour répondre à des inquiétudes euh, que, que même se sont imaginées, euh, là on rejoint la fonction cathartique dont vous parliez aussi, euh, donc euh, ce qui peut résonner avec euh, celle d'autres personnes. Après, il ne faut pas être naïf. Hein. Le, la fiction, enfin, l'imaginaire en général, c'est aussi un champ de lutte. Hein. C il n'y a pas un imaginaire, il y a des imaginaires qui sont en compétition et avec euh, un certain nombre d'acteurs ou d'intérêts qui ont euh, une force ou une capacité à diffuser ces imaginaires. Parce que la, la question en arrière-plan, c'est qu'est-ce qu'il y a quelles sont les œuvres qui ont accès à, à la publication. Euh, et je ne suis pas sûr qu'un éditeur, quand il voit arriver une œuvre euh, un petit peu originale et qui n'est pas dans le créneau post-apocalyptique, euh, ait envie de la, la publier ou de la diffuser. Voilà, il ne faut, faut pas oublier aussi que le, la, la, la fiction a un aspect commercial. Et la, la question, c'est aussi qui a le droit, euh, qui a un accès euh, à s'exprimer dans cette compétition euh, commerciale. Donc, mmh. donc voilà. Donc, bah, vu que j'ai eu le mot du, du début, peut-être que je. Non, non, dit, non. Bah, euh, euh, euh, je la sauderai conclure, euh, <rire> parce que c'est elle qui a habilement introduit la session. Honneur aux femmes. <rire> bon. Très, très bien. Euh, bah, du coup, on a vu. Euh, à travers les divers exemples qu'on a, euh, qu a mis en place, euh, que la science-fiction avait la, la capacité bah, de construire des, des expériences euh, fictives, des expériences de, de pensée, euh, et que donc, euh, elle, peut, elle peut offrir un terrain à la fois à des, à des hypothèses pour penser euh, les enjeux écologiques, euh, et aussi presque, en fait, euh, diriger à euh, nous, nous servir de, de, de, de guide dans ce que pourrait être euh, notre futur mais qu'il ne faut pas non plus la prendre euh, euh, comme, euh, comme des, des prédictions. C'est ce qu'on voyait euh, avec tous les, les, les articles qui présentaient les romans euh, euh, de Dean Kunst euh, comme euh, un, un roman pré, euh, un pré, prédictif. Euh, ça ne sert pas non plus à prédire l'avenir, mais plutôt à le penser, à le réfléchir, que ce soit pour, pour alerter, pour sensibiliser ou tout simplement pour, pour offrir des, des bribes de, de ce que vous appeliez les, les espérances écologiques, c'est-à-dire un espoir de continuer à vivre et comment est-ce qu'on peut continuer à vivre sur... Sur la terre, comment l'habiter, qui bien va l'habiter. Bah, juste bien. Euh, merci, merci beaucoup euh, à tous pour votre euh, écoute et euh, euh, encore merci euh, de, de m'avoir invité euh, à, au festival. <rire> euh, au revoir tout le monde. Et, et bonne continuation au festival Nice Fiction. Euh, il y aura d'autres sessions qui seront consacrées à ces sujets-là euh, et on s'y retrouve éventuellement. Bonne soirée à tous.